Bienvenue, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous nous retrouvons dans un contexte particulier, mais je suis quand même ravi de vous retrouver, bien évidemment. Et nous allons découvrir ensemble une nouvelle émission, chose que j'avais prévue depuis longtemps. Enfin, c'est quelque chose qui arrive et je ne suis pas mécontent qu'on trouve le temps nécessaire de réaliser ce petit projet ensemble. Il s'agit donc d'une séance de lecture. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture des astres. Pour notre premier rendez-vous littéraire, j'ai choisi l'ouvrage Le billard, histoire et règles du jeu, écrit par Richard Lablé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur... Euh, comme d'habitude, vous savez que je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le concept de la chaîne « Les billes en paquet », je suis Philippe et j'anime habituellement euh, des trucs et astuces, séries commentées, etc. autour d'une table de billard français. Aujourd'hui, il a fallu s'adapter, donc on s'adapte. Et euh, voilà, je lance aujourd'hui un projet que j'avais en tête depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis le début le savent. Donc je suis content, je suis content que finalement je trouve le temps nécessaire pour vous proposer ça. Et ensemble, nous allons donc attaquer cette lecture avec la préface écrite par François Dreher, le, le président de la Fédération française de billard de 1989 à 1994, qui va très clairement nous mettre, comment dire, le dessin de l'ouvrage qui est présenté par Richard Lablé Allez, à tout de suite. C'est parti. Préface. Un nouveau livre sur le billard. Je me demande s'il existe actuellement une autre fédération sportive qui suscite autant d'enthousiasme et de volonté d'écrire. Il n'est pas évident pour moi de renouveler les propos d'introduction qui me sont demandés. Cependant, la tâche m'est facilitée dans le cas présent. En effet, ce livre n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas l'œuvre d'un champion cherchant à transmettre sa technique personnelle ou sa méthode d'enseignement originale. Tout au contraire, c'est un esprit encyclopédique qui a guidé l'auteur. Richard Lablé ne s'est pas distingué par ses performances sportives, mais il a accompli ici une singulière performance. Son amour du billard l'a poussé vers un travail énorme de recherche et de réflexion. Il n'est que de lire le chapitre sur l'historique pour s'en rendre compte. A ma connaissance, aucun ouvrage à ce jour n'a été aussi loin. Aussi, le lecteur non averti des choses du billard trouvera autant de plaisir que le vieux pratiquant billardiste, grâce à la richesse des informations de tout genre. Depuis l'acte de naissance, de billard en 1469 grâce à Louis XI, jusqu'à nos jours où le sport loisir devient un véritable phénomène de société, cinq siècles ont défilé et ont vu vivre et évoluer le billard. On a tout connu, plaisir des nobles et des grands bourgeois ou distraction du petit peuple. tout le monde se l'est arraché. On a craint sa disparition lors de l'envolée de la télévision et de la voiture période pendant laquelle il faillit tomber en désuétude. Puis, il ressurgit aujourd'hui, plus vivant que jamais, connaissant une croissance exponentielle, que ce soit au sein des clubs affiliés de la Fédération française du billard ou dans les salles commerciales des grandes villes. Son évolution technique est tout aussi intéressante. Nos grands billardiers fabrique à présent des meubles proches de la perfection, réclamés par tous. Aussi bien les grands champions, qui améliorent sans cesse les performances et les records, que l'amateur débutant qui éprouve un véritable plaisir des sens à suivre le parcours de sa bille blanche sur ce beau tapis vert bleu. Je compte fermement que la lecture de ce livre amènera de nouveaux adeptes, fera naître, de nouvelles vocations. Enfin, dernier argument, un livre édité par Hathier ne peut pas être un livre comme les autres. C'est pour moi un grand honneur que cet éditeur m'ait demandé une préface. Parmi les souvenirs de nos études classiques, nul n'a oublié cette signature prestigieuse figurant sur les petits recueils de Molière, Racine, Corneille. Et de moins de deux joueurs de billard reconnus, Clément Marot, et Jean de La Fontaine. Voilà cette préface donc écrite par François Dreher, le président de la Fédération Française de billard, de 1989 à 1994. L'origine du billard, les premières traces. Les Chinois d'abord, en 108 avant Jésus-Christ, le céleste empire chinois se targue d'avoir inventé la poudre, la boussole et tout autre curiel de jeu comme l'acrobatie et pourquoi pas le billard. Isilius, Lucullus, général romain vers 106-57 avant Jésus-Christ, dirigea avant Pompée la guerre contre Mithridate qui se rendit célèbre par son luxe ostentatoire. Par la même certains Romains rapportent que leur général jouait au billard comme un forcené. Mmh. Le célèbre philosophe, quant à lui Socrate, de 470 à 399 avant Jésus-Christ, aurait joué au billard, se divertissant ainsi entre chaque entretien entre Platon et Xénéphon. Cependant, les fouilles pratiquées en Grèce ne révèlent aucune trace du jeu de billard. Seul un bas-relief en marbre conservé dans le musée national d'Athènes, illustre des joueurs dévêtus, se disputant une balle à l'aide d'un bâton recourbé à une extrémité. Ce bas-relief du 5e siècle, avant notre ère, préfigure visiblement le hockey actuel. Donc, rien à voir avec le billard. De plus, rapportons les écrits d'un journaliste à l'intermédiaire des chercheurs et curieux, sous le titre inventif d'Histoire du billard. En 1560 vivait à Londres un prêteur sur gage s'appelant William Q. Cet honorable gentleman avait l'habitude chaque soir de décrocher les trois boules formant l'enseigne de son établissement et d'en jouer sur le comptoir avec un yard lui servant à mesurer les étoffes. Comme Bill et le diminutif de William, on en fit rapidement Bill Yard, d'où le mot billard. Et Q était son nom, le peuple en fit une queue de billard. Cette dernière hypothèse est rapidement <rire> démontée, car le jeu existait déjà depuis trois siècles, et les tables, puisque les tables étaient apparue en 1469, comme précisé dans la préface. Louis XI, donc. Alors je tourne plusieurs pages, car euh, il y a des illustrations dans, dans cet ouvrage. On continue donc les origines du billard avec les querelles étymologiques. Qu'il soit français, italien, allemand ou espagnol, les linguistes s'opposent sur un point. Le mot billard vient-il de la bille hmm. Ou plutôt du bâton recourbé L'analyse de la moins probable est celle des savants allemands. Ces derniers prétendent que le billard provient des jeux comme le Bilke Kaffen, en anglais le Sowenboard. Seulement, le Bilke Kaffen ou le Bell, ou le Belk, ne présente qu'une version allemande du jeu de la guerre et de Bellone. Autre méprise, la thèse chinoise. Cette origine orientale est à écarter car elle est chronologiquement impossible. En effet, si la dynastie portugaise des Bragans jouait au jeu de Canton et Pékin, donc une table inclinée, vous savez, des tables inclinées avec des arceaux et des trous euh, où on jette les billes, il est prouvé que cette pratique se fit au XVIIe siècle, soit plus d'un siècle après la naissance des premières tables occidentales. En réalité, le billard fut exporté par les portugais en Chine et au Japon vers 1560. D'ailleurs, si l'un de ces deux pays avait inventé le feu, ce dernier aurait été présent dans ces pays. Le mot billard vient du latin pilla, donc du français bille. Le dictionnaire allemand Kluw indique que le billard vient de la viorta espagnole. Jeu pratiqué dans la vieille Castille. Billard vient de la déformation de veliort, qui se prononce Billiorta, qui, en français, devient billard. Mais cette alternation, une fois de plus, semble-t-il, euh, se trouve être sans fondement. En effet, le jeu appelé Billarda est en fait le jeu de la tala, <rire> la petite pièce de bois taillé aux extrémités que les joueurs font sauter en tapant sur celle-ci avec une palette. Nous l'avons tous fait pendant nos parties de poker à l'époque, ou de belote avec les jetons. Rien de commun donc avec le billard, mais il est un dénominateur commun des hypothèses linguistiques, le bâton recourbé, le fameux palmail. Littré dans son dictionnaire de la langue française en 1863 atteste que le billard vient du provincial billard, présentant donc ce bâton recourbé à l'une de ses extrémités. Le bâton de terre ou billard sur table. Cette correspondance est validée par l'encyclopédie de 1750 qui définit le billard comme la masse ou bâton recourbé avec lequel on pousse les billes. Intéressant. Le bois en est ordinairement du galliac ou du cormier. Au XVe siècle, le poète François Villon évoque la crosse en regrettant les heures passées à jouer dans les cabarets et salles de jeu. La version étymologique défendue par les Italiens corrobore ce fait. Le dictionnaire italien, de D. Olivieri en 1953 rapporte que le mot « biliardo » actuel est d'origine « bigliardo » qui vient donc du mot français « billard, signifiant « bâton » et non « biglia » qui signifie « bille ». Bastisti et Alessio en 1950 pensent que « biliardo » est issu de « biglia » donc le fameux « bâton recourbé ». Enfin, pièce de bois qui se traduit aussi bien bilia en latin, moyenâgeux, ou bilio en celte, et billy en galéique irlandais. <rire> enfin, rappelons-nous que de nos jours, le mot bille est encore usité pour désigner des pièces de bois de grande dimension utilisées par les cheminots pour soutenir les rails. Tout à fait, ça s'appelle des billes. Enfin, jusqu'au début du siècle, le verbe billarder signifiait pour les bestiaux que leurs membres étaient courbés aux extrémités. Somme toute, la parenté du billard appartient peut-être aux croisés, après leur joute avec les arabes et leur voyage en Grèce. Quoi qu'il en soit, cette création est collective, inspirée du billard de terre et nettement créée en raison de la nécessité de jouer en salle de dimensions réduites à plusieurs joueurs, le goût irrésistible du jeu de société. Le billard et la monarchie. Si le billard n'est pas un jeu uniquement réservé aux nobles, il n'en reste pas moins que les rois et les reines apprécièrent pleinement ce jeu tout au long de leur règne. Plein d'audace, Louis XI se place à maintes reprises comme un précurseur. En 1469, Henri de Vigne, son menuisier, construit pour sa résidence de la Bastille, la première table de billard, ainsi que trois étoffes en ivoire. Tout le monde aura compris donc ce que veut dire le mot éteuf. éteuf. Reconnaissons à Louis XI tout son génie. Célébrant le billard, Louis XI contemplait à certaines occasions des comédiens illustrant les jeux comme le billard ou les échecs. Et le 6 juin 1475, un certain Malambouché, joueur de billard, chantait ce qu'entrain. Ah, il faut chanter euh Ô oh, doux Seigneur, tu m'as bien redonné, tant les aimé que je m'en suis enivré, car tous les jours je lui ai ma pensée de grand amour de tout billard malgré. Nyaing, J'ai appelé en moi le barde d'antan, la vache. En 1511, le clergé, par l'intermédiaire du prédicateur Maillard, recommande la pratique du billard ainsi que de la pomme. Louis XI permet l'installation des tables de billard dans les salles de pomme ou les anciennes salles de palmail. Cependant, je rappelle la date, on est en 1511, afin d'éviter un développement sauvage du billard, fut reconnue l'appellation de maître billardier-pommier ainsi que l'obligation de payer patence pour l'exploitation. Henri II, le fils de François Ier, pratiqua dès l'adolescence le billard. Doué, il communiqua sa passion à Diane de Poitiers. Quant à Rabelais, natif de Chinon, celui-ci prête de son héros Gargantua le choix de jouer au jeu à la bille parmi les 212 jeux pratiqués par ce géant. Dans Pantagruel, Rabelais évoque le 1 billard. Bien sûr, dans le chapitre 31, marquez là. Quitte à jouer, autant parier. Mais oui, j'ai perdu la ligne. Ouais. Outre les paris d'argent, les académies firent leur apparition sous le règne d'Henri IV. Ce dernier était passionné de billard, et le pratiquait dans la célèbre salle de la sphère. Usant de sa superbe, le billard lui permettait de séduire les femmes, Gabrielle d'Astrée par exemple. Lors de la signature de la paix au château de Vervins, Henri IV rendit mémorable la partie du 18 juin 1598, opposant lui-même le maréchal de Biron, et le prince de Joinville. Toute la cour y assistait, faisant du billard un jeu divin. Anecdote royale, c'est l'avant-veille de la Saint-Barthélemy, le 22 août 1578, et Charles IX dut interrompre une partie de billard lors de l'attentat contre l'amiral de colonier. Le roi s'écria alors, en écartant les billes, <rire> « je n'aurai donc jamais un moment de repos. Un autre passionné, le cardinal de Richelieu. Atteint de lycanthropie, le cardinal vivait des heures de partie terribles. Dès 1636, l'Académie royale fut installée rue du Temple. La formation des jeunes gentilshommes comprenait les mathématiques, L'histoire et le billard. Sous Louis XIV, la charge d'inspecteur des académies de billard et de pommes fut créée. Il s'agissait d'encaisser un impôt sur les salles. Cadeau original, la célèbre La Fontaine, pardon, le célèbre La Fontaine, qu'est-ce qui m'arrive, offrit un billard à Madame de Lafayette en lui écrivant cette fable. Ce billard est petit, ne t'en prive pas moins, je prouverai par bon témoin qu'autrefois, venu en fit faire, un tout semblable pour son fils, ce plaisir occupait les amours et les ris, tous les peuples enfin de Citer. Au joli jeu d'aimer, je pourrais aisément comparer après tout ce divertissement. Et donner au billard un sens allégorique. Le but est un cœur fier, la bille un pauvre amant. La passe et les billards, c'est ce que l'on pratique. Pour toucher au plus tôt l'objet de son amour, les blues, ce sont des périlleux de tour. Force pas dangereux et souvent de soi-même. On va se précipiter où souvent un rival s'en vient nous y jeter, par adresse ou par stratagème, ami prends garde à la belouse qui veut blouser, souvent se blouse. À quoi bon tant lire Le billard est plus attrayant, dira Louis XIV. Le roi soleil fut très jeune, éduqué au billard par la porte son valet de chambre le roi disait pour être gentilhomme attends parce que le roi à l'époque il était jeune quand même non éduqué oui, c'est ça pour être gentilhomme il faut avoir le goût des armes le goût de la chasse et le goût des jeux tout au long de son règne le billard eut une place de choix à cette époque, le billard fut un jeu royal, mais aussi pratiqué par le clergé et la noblesse. Chaque château ou évêché possède une table de billard. Les pères supérieurs et les, védérantes, et les, et les, pardon, et les révérendes mères sabonnèrent au billard. Imaginons Madame de Maintenon. On imagine bien, hein bien sûr. Madame de Maintenon passant son temps au billard puis à la messe avec les mêmes gens, religieux compris. Une belle humanité pour le billard. Louis XV, quant à lui, ne jouait pas beaucoup au billard. Seulement, après les dîners, il présidait des parties de billard avec Madame de Pompadour. L'histoire. De Charles... de Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothy, Déon, de Domo, dit le Chevalier Déon, oui, on va dire ça, le Chevalier Déon, n'est-ce pas, est parsemé de parties de billard. Dandy, avant la lettre, Charles aimait le club de Londres comme le Yard Café, où il affectionnait les jeux de billard. Jeux de billard. Ses partenaires, voyant son adresse remarquable au billard et son physique mâle, ne purent croire un instant à la féminité de ce chevalier au parfum de scandale. Fervente joueuse de billard, Marie-Antoinette jouait chaque jour au billard avec son amie la princesse de Lamballe. Oui, dans le salon du petit Trianon. Quand ce dernier palais lui sembla trop petit, Marie-Antoinette commanda le hameau de la reine, Il installa alors la maison du billard. La reine jouait chaque jour avec la princesse de Pontignac, de Paulignac, pardon. Des tribunes bordaient la salle de billard et les protagonistes avaient pour nom le baron de Bessenval, le comte d'Esterhazy, le duc de Coigny et de Guine. Relatons la triste fin de la célèbre queue de Marie-Antoinette. Cette queue était le résultat du travail d'un orfèvre diepois, Jean-Antoine Belteste. Elle était faite d'une seule pièce, tout en ivoire, civelé d'or. Un soir, Marie-Antoinette la retrouva cassée par Monsieur de Vaudreuil. Voilà de quelle manière M. de Vaudreuil a arrangé un bijou auquel j'attachais tant de prix. Vengeresse, la reine écarta M. de Vaudreuil quand ce dernier postula au poste de récepteur de dauphin. Savoir se conduire au billard est synonyme de bonne éducation. Embûcher, bûcher, virez-moi, monsieur de Vaudreuil <rire> Hors de ma vue, oust Passons maintenant en revue le billard à travers le monde. Outre Manche, la passion du billard était aussi forte. Marie Stuart, reine d'Écosse, puis reine de France, aux côtés de François II, voit une passion au billard, au point de l'exiger à son emprisonnement forcé par la reine d'Angleterre, Elisabeth. Marie Stuart déclarait le 19 février 1587 « J'ai joué au billard quand mon gardien survint. Il écarta les teintures de day, s'assit et se couvrit. Puis il me dit qu'il n'était plus temps pour moi d'exercice ou de passe-temps, qu'il fallait hausser ma table de billard. Je dis que grâce, grâce à cette gourgandine, je m'y étais souvent espantue depuis l'avoir fait dresser pour chasser les ennuis causés par eux. » À son exécution, oh oh, Marie Stuart fut étendue sur son billard. Elisabeth d'Angleterre pouvait ainsi continuer tranquillement à jouer au billard avec ses amants préférés. « Non mais c'est incroyable ce qui vient de se passer là, on est en 1542 quand même !» <rire> C'est énorme. En Allemagne, le billard s'installe pour la première fois le 2 mars 1707 dans une auberge anglaise à Berlin. Un écrit de la police berlinoise le confirme. En quelques années, le billard fut tellement adulé par le peuple et les bourgeois que Frédéric Ier dut l'interdire pendant les messes et les offices religieux. Et voilà, il n'y avait plus personne. <rire> Les Allemands risquaient si gros au niveau du jeu qu'en 1748 le duc Charles de Brunswick réglementa le maxima des enjeux à chaque partie. En Espagne maintenant, Charles Quint, roi issu de la bourgeoisie en 1516, semble être le premier à avoir introduit le billard au-delà des Pyrénées. Ce monarque, détesté par les Espagnols, ne jouait pas au billard. Seulement, parce qu'il aimait les nouveautés, Charles Quint chargea Lewin Van Scholes, doyen des menuisiers, d'installer trois tables de billard à Madrid. Sa popularité du jeu suivi, la popularité du jeu suivit au point que toute l'Espagne se mit à jouer. D'ailleurs, lors de l'Inquisition, certains Espagnols émigrèrent et exportèrent le billard en Turquie et en Grèce. C'est par Philippe V, petit-fils de Louis XIV, que la monarchie espagnole vient au billard. Ainsi, en compagnie de la reine Élisabeth Farnell, euh, Farnes, pardon. Philippe V jouait au billard chaque matin. Tous les descendants bourbons de Philippe V s'adonnèrent au billard avec passion. En Roumanie, et plus précisément en Moldavie et Valachie, les boyards de la cour de Bucarest avaient une curieuse façon de jouer au billard. féodal, le système imposé à la caste des boyards de ne rien faire sous peine de destitution. Imaginez alors une partie, une partie où chaque joueur était entouré de neuf esclaves chibouques, l'un tenant la queue, l'autre remettant les billes en jeu, et enfin lui tenant la barbe sur les... pour des coups périlleux. La classe! <rire> C'est en Moldavie que l'on trouve les tables les plus raffinées. Marquetellerie, feuilles d'or, pierres précieuses, etc. Je me régale. Hein. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Passons maintenant au billard. Un jeu d'argent. Le pognon. Soui, soui, su, <rire> soui, soui. Henri IV, l'intéressement des parties de billard se développa plus que de coutume. Villegondrin a écrit « Cherchez des joueurs dans Paris, gens de peu et petites étoffe, pour la plupart, mais qui risqueraient gros jeux ». Henri IV perdit ainsi 200 000 écus lors d'une partie avec le portugais Pimentel. C'est au début du XVIIe siècle que les jeux d'argent se généralisèrent. La jeunesse de l'époque en raffolait. La jeunesse de l'époque en raffolée. Il n'y avait ni fils ni petit-fils de procureurs, notaires ou avocats qui ne veuillent bien faire comparaison avec les enfants des conseillers, maîtres des querelles, maîtres des comptes, présidents et autres grands officiers. Il hante les banquiers à deux pistoles par terre et emprunte l'argent, joue au dé, au piquet et au billard. Le jeu d'argent avait un succès incroyable. Comme tout en lieu public de réunion, la salle billard nourrissait intrigues et complots. Louis XIV voulait lire les bulletins des rapports d'argent de la sûreté sur les causeries des jeux dans Paris. Tous les lieux de jeu étaient surveillés. Colbert nomma le procureur du roi au Châtelet. Se succédèrent ainsi d'Argenson, fédo et de Marville, Béret de ravenrollville et de Sartine. Le billard était alors, tout billard était alors sous haute surveillance. « L'argent au jeu est le moteur de la volonté. » Cette dernière qualité, l'évêque de Langres l'a fit sienne pour battre Monsieur de Vendôme. Ainsi battu facilement par ce dernier, l'évêque, soucieux de récupérer ses lourdes pertes, se retira sous ses terres et se mit à étudier savamment le billard. Au retour de six mois passés, à l'angre à travailler chaque jour, l'évêque dut se faire prier pour accepter une autre partie. Et prenant de forts paris, ridiculisa Monsieur de Vendôme et M. Legrand. Comme quoi, hein, quand on s'entraîne, ça paye. Mais il faut s'entraîner. Passons aux anecdotes et chroniques. Rarement maître de ses passions, le joueur de billard reste fidèle à son jeu quoi qu'il arrive. Voyons ce pamphlet. Marie, ne soyez plus en transe. Votre honneur est en sûreté. Il est vrai, ce blondin dispense. Il est toujours très ajusté. En garniture, il peint Il s'enfarine avec grand art. Mais sur ma parole, il ne vise que la belleuse du billard. Préfigurant la grande époque des joueurs de billard, le baron de Ronolière eut un destin peu commun. Arrivé à Paris en mai 1638, ce jeune gentilhomme, baron de basse noblesse, s'installe à l'auberge du Petit Mort, à deux pas du Louvre, avec son... Valet, dépourvu d'argent et de biens, la Renoulière a du talent. En effet, très jeune, il prouve à qui veut bien le voir qu'il sait jouer parfaitement au billard. Hmm. La Renoulière donc était sortie vainqueur de nombreuses parties. Dès son arrivée. La renoulière entend rencontrer les meilleurs joueurs pour faire fortune. Louis XIII, roi de l'époque, aime jouer au billard. Son médecin lui conseille le billard comme garant de la forme physique. Aidé par les ordonnances de Louis XIII en 1630, la renoulière peut jouer sur les 125 tombes, tables pardon, légales Installé dans les différentes salles de Paris, familier de la sphère comme l'illustre Henri IV, la renoumière triomphe de multiples parties intéressées. À 200 écus la partie, il s'enrichit rapidement. L'émulation aidant, les nobles voulurent voir perdre la renoulière, lui présentant Bellegarde. Cadet aux mousquetaires du roi, vainqueur sans problème, la renoulière se mit à chercher l'âme sœur parmi les nobles de la cour. Amoureux de la fille de Madame de Turin, la renoulière triomphe comme Roméo en arrachant la main de sa future femme. Menant grand train, la renoulière continue de jouer au billard, donne des représentations dans les plus beaux hôtels de Paris, cependant, ah, je savais que ça allait mal tourner. Cependant, un soir de novembre 1650, la renoulière meurt brutalement suite à un coup fabuleux réussi. Ses derniers, derniers mots furent « Je m'en vais faire un beau coup. » Comme dans Cyrano. Ils ont tout emporté, mais certainement pas mon pas. les clubs parisiens au milieu du 19e siècle. Le jockey club, Lord Henry Sedmour Conway, père d'Angleterre, passa toute sa vie en France et créa le jockey club. Rue de Helder en 1835. Les membres du jockey club, pour ceux qui n'ont pas compris, tous fortunés et lettrés, pratiquer le billard et apprécier la bonne chère. Oh oh oh. Il pariait très fort sur l'issue d'une partie. En ce début de 19e siècle, les clubs avaient le vent en poupe. Le Cercle de l'Union, le Cercle du Commerce, le Cercle littéraire, le Cercle des Amis des Arts, le Cercle de l'Europe formaient ensemble une société de jeux. Aucun lecteur de ces œuvres multiples la reine Margot, le comte de Monte-Cristo, les trois mousquetaires, etc., ne sait que l'on doit à une partie victorieuse la chance d'avoir vu Alexandre Dumas monter à Paris pour écrire plus de 300 ouvrages. En effet, un soir, il bâtit son aubergiste et gagna 90 francs, somme qu'Alexandre, Alexandre Davy, marquis de la païtrie jugea suffisante pour tenter l'aventure. Mais quelle aventure Mis à part le billard et la pomme, tous les jeux étaient interdits par l'Église. Pourtant, le pape Pie IX, Pie IX se mit à pratiquer le billard. Le Vatican fut pourvu d'une table en 1846. Monseigneur Tisserand, cardinal doyen du Sacré Collège, se plaisait à dire euh, du Saint-Siège « Au Vatican, le billard ne se joue jamais à moins de trois bandes. » Ah mmh. Reconnaissez le bon café de billard à son enseigne faite de deux queues de billard disposées en croix. Ah, oh, le fameux tous les logos aujourd'hui, ils ont ça. Et entrez, vous y verrez, comme l'indique en 1842, les Français. Encyclopédie morale du 19 e siècle. Le joueur type de billard invétéré, ni riche, ni pauvre. Il consomme le billard en affamé de carambole, Il dort tard le matin. Il arrive le soir pour jouer jusqu'aux premières heures du jour. Buveur d'alcool fort. Les joueurs étambillés vénèrent sa queue de billard et apprennent aux jeunes euh, plus d'un coup contre un mince repas. Retrouvons l'ambiance épique de déteint si bien Charles Rouget, dans son encyclopédie murale du XIXe siècle. Le premier mot du tyran, son premier hommage, est pour l'objet de ses amours, beauté précieuse, qui lui a valu bien des compliments flatteurs. Rare merveille qui a rendu parfaite à force de soins et d'attention sur laquelle il veille avec une tendresse toute paternelle. Sa queue de billard, bien sûr. Le second mot est pour la dame du comptoir. <rire> il est bon, oui. Lorsqu'il parcourut... Alors ouais, donc c'est le fameux mot de la dame du comptoir. Lorsqu'il parcourut qu'un regard indifférent, indifférent des journaux que chacun s'empresse de lui céder, le tyran absorbe mélancoliquement le petit verre d'eau de vie qu'on ne marque jamais, ne lui servant avant qu'il se livre à l'exercice salutaire du billard. Car le jeu de billard et sa vie, après avoir passé la moitié de sa jeunesse dans l'étude de ses secrets, pratiqué, j'ai perdu la ligne, pratiqué sous les maîtres les plus habiles et appris à ses dépens l'art difficile, occulte, duquel il s'est voué. Victime de la carambole et martyr du doublé, il a compris bientôt qu'une seule chance, qui restait de sauver sa banque au péril, le respect de la queue cadette, de la queue ordinaire et du règlement. Aujourd'hui, que le ciel est serein de la mer calme, il vogue à travers les récits et les écueux sans nombre, évitant avec soin les pertes et les manques de touches, et se riant à la fois des coulées et des effets contraires. C'est ainsi que vous voyez le tyran gagner successi successivement à ses différents partenaires les objets les plus hétérogènes. Quelque argent, quelques coupes, une montre, un vase, une cravate ou une queue d'honneur. Cette queue est pour lui la plus... le plus... pardon... Cette queue est pour lui le plus glorieux des trophées. Il l'oppose à ses adversaires et la presse sur son cœur après un égal transport. Arrivé au fait de sa carrière, lorsque plus de poules que ne firent sur le regard de Bon de la fontaine, le tyran voit sa gloire décroître. Réduit à rester inactif, il utilise alors au profit des autres expériences qu'il a acquises. Telle est la vie du terrain d'Estraminé, espèce répandue à profusion dans les grandes villes de France. Telle est la manière bien souvent véridique dont jouaient les joueurs passionnés de billard au siècle dernier. Mais c'est peut-être vrai encore aujourd'hui. Peut-être, mais d'une autre manière. On s'arrête pour ce soir, on continuera donc cette lecture dans le prochain épisode. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si euh, vous souhaitez, par exemple, partager vos ouvrages euh, ou que j'en fasse la lecture, pourquoi pas, ça serait avec plaisir. J'ai déjà fait une démarche auprès des clubs pour euh, comment dire, solliciter les personnes qui souhaitaient se débarrasser de leurs bouquins. Sachez que je suis intéressé de toutes les œuvres qui tournent autour du billard dans sa généralité. Qu'il soit français ou étranger, euh, ouais, moi, c'est quelque chose qui me branche pas mal. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact pour qu'on en discute et qu'on échange là-dessus. Euh, ce sera avec plaisir. Donc, le béco et à très bientôt. Le président de la Fédération française de tennis. De tennis, euh, de tennis Oui Ça va mieux, vous hein Lâche la raquette, lâche la raquette. C'est fini tout ça, c'est loin derrière. On va bien se marier, je pense. C'est un peu long. Un peu, un peu long.